Mais nous, au fond de nous, on a l'impression d'avoir une petite faille et se dire ouais, mais si seulement ils savaient, je suis pas comme ça et euh, bah je peux même pas leur dire que je suis pas confiant ou que j'ai une faille parce qu'ils me croiraient même pas, mais qu'ils me disent tous que je suis quelqu'un de confiant, sûr de moi, etc. Bref, là du coup, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer ça afin que ça, ça devienne vraiment intérieur et au maximum qu'on puisse bah, euh, combler la faille comme on le peut. Alors bien sûr, ça vaut pas une séance. Euh, individuel avec euh, un coach de l'académie de la haute performance mais déjà avec cette vidéo vous allez voir les grands principes donc le premier point c'est quoi déjà pour se sentir fort mentalement se dire que parfois on a peur d'être faible ok et du coup si on a peur d'être faible c'est quand on aussi quand on s'identifie à nos résultats on a peur qu'il arrive un résultat parce qu'on dit s'il arrive ce résultat là bah non mais j'ai trop nul j'ai pas y arriver j'étais que je vais pas être excellent etc etc sauf que on ne peut pas avoir de peur de futur du futur sans référentiel, sans vecteur de force dans le passé. Ok On ne peut pas avoir de peur du futur sans référentiel passé. C'est-à-dire que soit on est en évolution, soit on est, ré, on est en révolution. Et depuis tout petit, on a eu des charges de c'est bien, c'est mal, ça fait mal, ça pique d'avoir ça, ou c'est plutôt bien d'avoir ça, qui nous ont conditionné à fuir certaines choses ou à aller vers certaines choses. Et du coup en fait entre entre 0 et 14 ans, alors on peut aller même plus loin si on va chez dans la biologie des croyances de Bruce Lipton où lui il va montrer que c'est même nos générations d'avant qui ont eu les premières peurs et quand on a vécu une peur bah pour que euh, l'organisme puisse survivre dans le milieu, eh bien simplement ça a été inscrit dans l'ADN et du coup bah après en fait le fait d'avoir euh, l'événement qui arrive, on a la peur qui se déclenche, c'est un moyen de survie. Et donc quand on comprend ça que toutes les peurs sont bâties entre soit elles nous ont été transmises de génération en génération dans l'ADN et c'est transcrit donc vous pouvez vous rapprocher de l'ouvrage de Bruce Hiepton, biologie des croyances soit c'est nous des choses que l'on a eu étant petit où on a perçu plus de pertes que de gains et après toute notre vie ça va nous suivre et ça ça peut nous suivre jusqu'à 60 70 ans enfin jusqu'au bout moi j'ai eu des gens de 74 ans que j'ai accompagné et on a travaillé sur des choses qu'ils qu avaient eu à 10 ans et en fait c'était la même peur qui est dans leur vie. Donc la chose qui est vraiment importante pour devenir plus fort mentalement, c'est déjà de, de prendre conscience que euh, d'aller voir en fait toutes les peurs qu'on a eues dans le passé ou toutes les choses qu'on a eues comme négatives dans le passé. Il se passe quoi C'est que quand vous allez voir quelque chose dans le passé et vous équilibrez vos perceptions dessus, donc vous allez voir tous les coups durs que vous avez eu dans le passé et vous, vous connectez à ça, et vous regardez tous les bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices qu'il y a eu dans, dans votre vie euh, grâce au fait que vous avez eu le coup dur et les inconvénients si vous y avez, y avez pas eu le coup dur. Justement, vous, vous dites ah mais en fait euh, quand il se passe ça, bah, j'ai rien à craindre, ça va bien. Je m'explique, avec une joueuse de tennis que j'avais accompagnée, elle, c'était intéressant parce qu'elle avait vraiment peur d'être rejetée. C'était sa plus grosse peur d'être rejetée. Et du coup, elle, elle percevait qu'elle était rejetée par des copines, etc. Et donc nous, on, on, on est allé voir, en fait, dans le passé, toutes les fois où elle a perçu du rejet, et à chaque fois qu'elle avait la perception de rejet, on allait voir tous les bénéfices pour elle à court terme, moyen terme, long terme, de qui ça la rapprochait, en s'éloignant de ça, de qui ça la rapprochait. En fait, à chaque fois, vous voyait que waouh, quand j'étais rejeté par eux, j'étais euh, accompagné par par eux. j'encontrais Je telle personne et ça m'a fait évoluer. Et en fait, du coup, il s'est passé quoi C'est que son cerveau a associé bénéfice à être à avoir à percevoir du rejet. Ok Donc donc, vu qu'on l'a fait sur plusieurs, plusieurs événements dans sa vie, à la force de le faire, le cerveau, il s'est dit quoi oh, Mais en fait, vu que dans le passé, à chaque fois qu'il s'est passé cette situation-là, il y a eu des bénéfices. Moi, bah, j'ai rien à craindre dans le futur. Et donc, en très peu de temps, en fait, la peur de certaines choses, certaines circonstances dans le futur, s'est atténuée puisque son cerveau a validé. Bah, en fait, il y a rien à craindre puisque à chaque fois que ça, ça arrive, derrière, il y a des bénéfices qui arrivent qui sont mieux pour me servir. Quand on comprend ça ça change tout parce qu'on peut être perçu ensuite et on peut enfin déjà juste se percevoir nous comme inarrêtable puisque on se dit bah toute façon au pire du pire du pire du pire du pire s'il m'arrive ça je sais que derrière ce sera pour mon bien et je pourrais euh, et je pourrais en tirer des bénéfices sur le long terme qui seront encore mieux par rapport à qui je suis et ce que j'ai envie de développer et quand on comprend ça en fait moi ça me à titre personnel, ça me crée un sentiment de foi que je n'avais pas avant. Les athlètes que j'accompagne, si vous allez voir les, les, les commentaires qu'on a sur Google, sur Amazon, du coup on a des, des athlètes qui se disent, ouais mais en fait je sens que je suis inarrêtable en fait et peu importe ce qui arrive, je sais qu'à long terme j'aurai les ressources pour le transcender. Et quand on fait ça, bah forcément il y a une force mentale qui s'installe puisque cette force mentale là, elle nous permet de se dire, bon bah quoi qu'il arrive, je sais que ce sera parfait pour mon évolution. Donc si on devait résumer comment être plus fort mentalement.